Aujourd'hui, on, on joue à Mario 64, non je gagne Mario Sunshine, encore Oui, Mario Sunshine, encore. Oh. Mais euh, on est à deux aujourd'hui. Hein On hein un truc chacun Oui, Bah sur PC, il existe une version multiplayer, mais bon. Ouais, mais c'est avec un écran doublé. Ouais. Moi, mais. On bien, bien voir euh, que euh, voilà, un truc... mmh. Mais en fait, de toute façon, je peux pas le faire tourner sur la version euh. Euh. Quoi, tu sais. Pourquoi il y a du 51 étoiles Non, mais c'est normal, de toute façon, j'ai fait deux fichiers. <rire> j'ai fait deux fichiers en fait. Euh... Ah, mais on recommence à zéro là Oui, oui. Bah, pourquoi t'as préféré commencer euh... Bah, non, mais je vois que c'est marqué 51, ça. Non, mais j'ai fait assez. Ouais, je vais refaire ce fichier chez chier chez Bam. As des étoiles normalement 100 Euh. Non, t'as pas un nombre d'étoiles euh, qu'il faut avoir pour terminer le jeu, faut. Non, ouais. mais je sais, mais en tout normalement. Il y en a 120. Hein. Et pour terminer, on peut en avoir 80, je pense. Non, c'est. 60. Ah ouais Mais en fait, y a pas de nombre de soleil à avoir. Ça, c'est con par contre, parce que. Euh, euh, hey, hey, on m'entendais pas ce qu'il disait. Il no, no, est bah, dans le vide, Mario. Euh, ah oui, Mario ouais. il parle à Les autres ils parlent tous et lui il parle pas. Quoi. Il fait déjà parler mais. mais parler, ouais. Regarde. On... T'as l'impression que. Ah oui. ouais, ça bouge, à bouge. Bah oui, on a l'impression qu'il est muet, quoi. Est un peu con, hein. Ah, C'est pour l'animer, je pense. Mario, would, hmm. Hmm. Voilà, il y a fait. Ouais, donc c est, c est... Oh, ça il s'est fait. Un hein salaud Un J'ai l'impression de dire ça en tant que salaud. Mais... Bah même plus je parle Mais fais attention, j'ai un mauvais oui. de pression. Ok. Et là ils ont l'air heureux là, tu sais. Oh. La cutscene était triste. Et d'ailleurs les cutscenes ne sont pas été refaites. Hein. Non, je pas sais crois qu'il y a des trucs de changer ou pas Les graphismes. Non, sur la Switch. complete. Okay. Thank you for purchasing this item from GAD Science Incorporated je regarde ce qu'ils se titrent, on les voit bien, mais... Ah, t'as pas vu, là, en bas On a vu Mario Sunshine, 5... Mario 64 et Mario Galaxy Euh, Mario 64 ou quoi oh, Ah, oh, c'était il était pas sorti, il s'est euh, sorti après Mario Galaxy. Ah, D'ailleurs, la première vidéo, c'était sur ce là tu peux c'est sûr, là, dire, euh, est ce utiliser sure. le stick pour aimer dans direction. le X button pour switch à to la hover. le En plus, je dois en allant. Hein, parce déjà un peu de tank is empty, No water can be sprayed. No why il The bouton. The instructions complete. Proceed. On avait le choix de Euro, écoutez ça, tu sais. C'est le premier boss. Il donne rien à nouveau, ah il nous insulte, c'est bon. Ouais, c'est pour nous faire un exercice que nous... Ah, ah non, ça prenait bien Ah bah, si Ah si, ça nous donne du toits. Oh voilà, il faut avoir un soin. C'est un soleil, Ah bon. Ah bah. <rire> <rire> non, enfin, pour chaque euh, vrai soleil, là, c'est juste l'entraînement. Bah, c'est un vrai pour soleil, c'est Ah soleil. Mais non, mais c'est... Je veux dire, c'est à l'entraînement, là. Oui, je sais, oui. Ouais, c'est pas le bronzé, Mario C'est un italien. C'est un italien. Et, un ouais. italien. Et euh, vous avez Ah oui, on la J'aime bien, c'est Mario. C'est pas je crois, fait On l'a vu, en plus, euh, le Mario qui se fait passer, par pour... ah. Ouais, ils sont recourt, en plus, hein, en... <rire> Ça ne pas du tout. Hein. C'est Mario bleu. <rire> Bon, les gens, vous avez vu ça lire les sous-titres en fait là. Bah, mmh. ben, non, parce que je our pas en, part en, en En anglais. Yes, hein? Bah, ben, il faut que Hein? Ah, c'était des arbres. Mmh. C'est pas le plantage, crois C'est pas le village Plantin oh, Ah, je sais plus. C'est un truc comme ça, ça, ouais. Bah, ça dire, euh, gens, ouais, ça veut dire plantes. Ouais, ça veut dire plante. Oh, check check ah, si. eh, et le coupable est assis parmi nous, euh, les deux bouches. <rire> <quand moi. rire> Comment ils connaissent leur prison T'as vu, c'est un dingue, hein. on voit bien qu'il est bon. Pas comme euh, dans les deux jeux. Ah, ah, ouais, ouais. Ah, ah ouais d'accord, c'est ça, c'est en un... science. En fait, son oui. truc, c'est de laver le fric. This appears to be quite a predicament, Mario. Il semble être un les un Le lendemain Il ne va pas défoncer un ils un il s'appelle pas un bah, Non, ils vont faire sortir pour qu'il au village mm. C'est oui. juste pour oui. une nuit pourquoi il rajoutent Sprite à la fin En anglais, alors tout le monde dit du soleil, c'est pareil, shine, c'est le soleil Alors pourquoi il dit Sprite à la fin Pourquoi c'est du soleil juste sur Parce que le soleil c'est la source d'énergie de l'île, du finnois. Et là, Et en, en fait, fait s'il n'y a pas les soleils, l'île est sombre. Avec ouais, de l'ombre tout ça va, Il faut récupérer le gros soleil pour que ça soit clair. Oh, par contre, les courses, c'est galère. De quoi Les courses Quelles courses Ah, hein enfin, les courses avec euh, je ne sais pas qui. Euh... Un personnage de Zelda, apparemment. Ah, ouais. ah, apparemment, c'est un personnage de Zelda celui qu'on fait une course. Parce que si, en, si tu regardes en tout son verre, c'est le même personne. Ouais. Là, je te un truc cette nuit. Regarde, il avec lui, genre. Il y a Mario, il fait pareil que lui. Mais non, il regarde juste parce qu'il est plus grand que lui. Regarde, ah ouais, lui, là, c'est trop. Sourire. Regarde. On dirait qu'il sourit alors que pas du tout. Ah ouais. C'est un bug. Et quand je me rapproche, il devient triste. Ouais. <rire> par contre, je vais passer par là pour éviter que Pitch me parle. Parce qu'en fait, si tu passes par là, Peach, elle, va, elle te parle automatiquement. Et si tu passes sur les toits, en fait, elle va pas te parler. Voilà. En même temps, on va euh, là. Et c'est la même chose pour débloquer le premier niveau. Ah ouais, c'est où euh, il y a la pancarte ah, c'était Pianta! Les, les habitants! Ça s'appelle des Pianta! Ouais, ah, c'est ça! ça. Ils ont un arbre sur la tête! Voilà, je suis à la place des funéraux! Le guide qui dit est... le grand Pianta! Mais où est-elle? Est... Aïe! Ce ah, déjà! Bah, tu l'as pas tué tuer! Si, il est mort! Il est mort direct J'en ai envoyé trois coups dans La bouche de Mario est bizarre! L'autre oh, il va arriver, il va faire une peinture. Un un... ah ouais, bah c'est ce qu'il a dit, euh, Papuchon. Ouais. il a euh, commencé à se regarder euh, sur la tête bah, Il va juste en pas face de toi. Hein. Il leur ressemble pas du tout. Hein. Il, il vole aussi. Euh. Il, genre, il y a de un pinceau, le bordel. Il est en son la Sonic, c'est tout ce qui ressemble. Ah oui non mais là faut qu'on C'est un an un en fait. l'aspergeant dans sa fuite Comment tu sais ça qu'il faut l'insperger Déjà C'est pas exactement notre rue. Attrape-le il est en train de faire un, je sais pas quoi. Là. Il est en train de lui parler. On s'en fout. Tu devrais pas avoir euh, euh, le droit d'utiliser ce genre d'appareil. Et toi alors ils sont pas ça Il se dit que je vais la place, ouais, le que la base, se rattrape-le. Il sent plaît que j'étais devant lui. <rire> il, est parti, il, il, il se marre en plus quand, quand je suis trop lent. Super. Je me suis TP. Bah t'es disparu Non, je me suis téléporté. Il s'est enfui dans les graffitis Mario et celle de la rosée. Bah c'est déjà fait. Colline <rire> Blanc-Bianco. <rire> la rouge et la bande Ah là, il y a un bug à faire. On peut aller directement au deuxième soleil avant utilise un bug. pourquoi on peut des bugs, euh... <rire> Bah y'a déjà eu un bug avec Tom, avec son visage. Attends. Faut juste passer en dessous, ouais, le pont du hein. en dessous. C'est en C'est comme Mario 64, faut faire un chemin à chaque fois. Ouais, ça, c'est... Là, tu sais pas c'est quoi euh, la deuxième. C'est là-haut. Mais c'est pour ça qu'on pourrait y aller, y aller euh, directement au premier niveau, en fait, Oh, si je me rappelle, j'ai une grosse pente. Oui, c'est une rapide, non J'étais comme dans le bar, moi. Pour la grosse pente Oui. Ouais. ouais, pour la genre, je j'ai rappelle. Je en même temps, je en enfin, Moi, je l'ai fait 4 fois, moi. Aïe <rire> Il m'a écrasé, j'ai rien vu. Parce que, que j'ai du chocolat mmh. Ouais, c'est ce qu'il disait, une youtubeuse, elle a dit Ouais, elle euh, dirait du chocolat et tout. Ouais. Elle disait aussi, moi, je, quand, je, quand Mario était là-dedans, je disais que Mario avait plein de chocolat sur lui. Mario, le chocolat, ça ne se trouve pas avec le nez. Alors que c'est du poison en fait. Ah oui c'est Mais normalement, en fait, tu vois, il y a des araignées dans l'eau. Et si tu rebondis, en fait, tu peux passer par dessus par le pont par au dessus du pont voilà. et là en fait tu peux y aller là tu peux y aller en fait ah le deuxième soleil bon. oui c'est d'abord au ouais, voilà. c'est le deuxième soleil qui devrait s'appeler le... la route au vers le grand moulin ouais, ouais c'est bizarre parce que là on aurait dit que c'était euh, la route du pont qu'est ce qu'ils disent eux C'est quoi là non, Il parle dans ce jeu. Colline l'attaque de La... Flora Piranha. Ah, ouais. Flora c'est lui comme prénom. Hein Flora ça existe comme prénom. Ah Ouais on s'en fout. C'est quelle origine Enfin <rire> Nintendo ils utilisent plein d'origine pour mettre leur prénom. Mario ça. t'appuies sur F Google. Là Mario c'est a un nom italien. Donc. une c'est mmh. tu vois le jeu il est vraiment plus beau sur le switch hein. sur lecture, ouais. ah t'es pas obligé de passer par en haut il y a un chemin non mais je sais qu'il y a un chemin bah oui hein. Tu une balades un peu mmh. ouais, ça mmh. bien. ouais mais on a en après ça c'est un village aussi oui c'est un village quoi. Mais on n'a pas toute la journée, pas tout à l'heure. Les boutons de derrière, ça sert à quelque chose ou quoi Ah ouais Ouais, ouais, c'est le même bouton que... Ça fait pareil que dans Sonic... Euh, dans Mario... Ah oui, là-bas, il y a une pièce bleue, mais on n'est pas là pour faire 100%. Là, tu retournes en mariage. <rire> <rire> ah! vole, Mario. Ah, tu fais quoi, les. Fait... Non. Bon, on pourra lancer sur le chemin, mais. On fera pas Parce qu'il en faut récupérer moins 200, un petit comme ça. Parce qu'il y en a une là-bas, mais. Moi, je faisais le jeu par mais. C'est le grand moulin qu'on a vu là. Ouais, ouais. Là, non? Non, il y avait une porte là. -bas là-bas ouais. il y a ah oui, une porte. non mais excusez les ça fait longtemps que je ne pas le jeu est sorti en 2002 donc. et puis c'est toujours une masterclass hein. c'est toujours le jeu le jeu préféré des gens ouais. Ouais, un ça rappelle une bonne souvenir je sais pas. Non, un moi j'aime bien le faire pour hein. bon, commencer le jeu à chaque fois, à chaque fois je fait au moins 4 fois sur la Switch Parce que sur la Gamecube qu'il aller un peu. Mais saute Attends, danger, il est en arrière plus Pour s'envoler dans une zone ça se voyait hein. Ça se voyait, tu peux pas remonter là Si, non Et que non Il y a 15 minutes pour Hein Attention là. Danger. On a enlevé pour... survoler une zone dangereuse. Et tu le redis, c'est vrai tu sais. Oui, j'ai de je pense qu'ils ont pas fait un truc comme quoi qu'on puisse jouer à 2 sur and Shine c'est l'autre côté hein. faut aller. ah et de l'eau faut que tu le mettes là où ça tombe Ah l'autre là Je suis pas sûr que ça remplisse ton ta bouteille d'eau quand tu te là dessus. Mais... Bon, là faut faire un saut NON T'as pas sauté. NON T'es trop nu non. Je trouvais que c'était simple Mario. C'est bien hein pas commenté sur ça Oui. Y'a pas de tuyau boss. Comment si on peut perdre le soleil si le soleil qui est, qui est au-dessus de sa tête si tu fais. Ah oui, y a pas un truc à faire. Là. NON <rire> Il a failli tomber T'as juste à monter et après sauter. Sur le toit. Ah oui, et puis elle, elle, elle tombe, elle tombe Elle tombe. Elle tombe là tout de suite. Comment elle tombe en fait À bah et puis ça, ça, ça C'est par cause de ça que ça va craquer. Je sais, genre, ça va être très parce qu'il y a Mario dessus. Ouais, ça va. Oh, bah. <rire> comment il se regarde. Mario, On il rigole. non <rire> <rire> Mario, il rigole tout le temps. Et là, il faut le cracher de l'eau dans sa bouche. Ouais, ouais quoi. Donc... Mmh, mmh, mmh. Tu peux viser avec. Enfin, enfin avec. Euh... Non, l'autre. Je pas mettre de l'eau. Fais attention à la boue, à ce car Ah oui, la pète de la boue. Ah, c'est pour ça que je dit pourquoi de la boue ça m'y fait mal. <rire> la boue. Ah oui, la boue ça peut faire apparaître enfin le chocolat enfin, que, hein, ça un tout. En gros, t'appuies, regarde, t'appuies sur R, après tu t'utilises le plastique comme ça. Voilà, tu peux viser avec le joystick là, comme ça. Celle-là, ouais, voilà, comme ça. Ouais, les touches sont inversées, c'est chiant. Hein. Là, elle est derrière. Euh... Ah, elle, elle va venir là, parce qu'elle va pas cracher sur le fond, je vous dis. Euh, faut bien viser, là. Mais comme je t'ai dit, tu peux viser autrement en appuyant sur le joystick gauche droit euh, puisque que tu... tu sais, je le pour, cam... euh, pour la caméra Tu peux appuyer dessus ça, ça va zoomer Tu vises Ah voilà, bien bon, pas... Après il faut que tu fasses une attaque euh, euh, Attaque cul C'est bon Ah c'est où ah. Il tout mis, tout ça Attaque cul Non, il bien attaquer avec son cul ah, ça sert à rien. Ah, ah ouais, le vent, ça bouge. Oh, bah, elle tourne. On va vers sa bouche, donc on bah, va de l'autre côté. Ça sert à rien d'attendre. Elle crache jamais vers toi, non. Ouais, elle va cracher derrière. Faut que tu te déplaces, en fait. Quand... Dès qu'elle crache, faut que tu te déplaces. Ça, elle ne crache pas à côté de toi. Là, elle va cracher à côté de toi. Eh ben non, elle crache derrière! Pas la pute. Mais faut se déplacer! Pourquoi elle crache toujours derrière? Parce qu'elle crache jamais sur toi, c'est que tu vas tirer de l'eau dans la bouche! Ah putain! Bah c'est bon, hein, d'insulter tout le monde plus. pute! Putain, Mais pourquoi est... tu t'occupes tu, pas de la grosse? Il y a des balles, des boules, des. <rire> des balles, des boules! Ah, chouette. <rire> <rire> Trop tard! Hein. Attends, tu tiens dans le ciel là, tu ce que tu fais. C'est chiant euh, viser, Bah, tu peux viser en influence juste. Je te l'ai dit en plus. Tu peux faire deux viseurs. Regarde, il y a une bouteille d'eau. Ouh. Là-bas Dans le vomi. <rire> ouais, tu l'as vu, Bousso Bah, elle a disparu. Elle a disparu vite. Hein. Comme des pièces. Ouh. Allez, ouvre ta bouche Trop drôle. Putain, pas... pute Fais un souhait, appuie sur R. Fais un et R. Faire... Pour faire un gros splat. Oh, elle m'a pas donné d'eau Elle m'a pas donné de pièces Ah t'as donné de l'eau. Bah non, tu l'as bien tué. Ah bon Si tu nettoies rien. Et si tu te tournes jamais. Ah là, vite, vite, vite Crache de l'eau Enfin non, peut-être pas la dernière fois, faut la tuer. Euh. Une dernière fois. Attends, c'est ça. Mais arrête Ça envoie plein de saut au dos. Ah là t'es bien dans le coin. Là. Ah dans le coin, c'est ce que je dis. Ne vous inquiétez pas les amis, je vais couper tout ce qui se balade. Non non non <rire> <rire> Il te <'as rire> reste deux points de vie ça va Allez deux points de vie pour aller chercher le soleil, tu fais peur. Mario, je sais tout, il y a un Non, il est, ça, est, ça, est, ça, est ouais, à côté d'un monstre. <rire> ah ouais, quand Mario il n'y a plus de points de vie, ils ont fait une voix fatiguée à Mario. Ah ouais Ouais c'est bizarre, c'est chou. Yeah! Comme ça? Yeah! Yeah! On oh, va fatiguer tout le temps! fatigué Mario! Hein. Regarde, je t'ai dit de faire un gros patch comme ça! Regarde, attends! Ah on se retrouve encore avec un Comme ça! T'as vu les grosses splash? Ouais, ouais! Ah, ça devient comme dur! Mais ça, il, lui, il explique au pain! Hein. De toute façon, on va parler! Et là, c'est quoi? Les pièces rouges! Euh, non! La grotte, la secrète de la grotte ouais, de la ouais. colline. On a plus dans fun. Plus. Dans un trou. Et dans plus, ils sont là. Mmh. Ah, il ah. ah, y en a deux dans ce niveau des trucs comme ça. Dans les grottes et tout, il y en a ah, deux. Salut les gars Non <rire> il fait le chien, t'as vu moi, moi, non, non, non, mmh. ah, ah. Oui. Oui. la course champignon que je fais là. Ok, c'était bizarre, mais bon. Oh, ah, ouais. bah, il sort d'où lui, le truc? Et après, il me le rend. Parce qu'il faut faire des sauts turbo, en volant. Des fois, Mario il fait le... Oh, le saut de la mort. Si tu fais un saut, je suis arrivé là-bas au fond. Que mourir. Après il y en a un, un pierre au 16e niveau. Celui-là c'est le plus simple. Euh, là, peur, non déjà, déjà Tu veux faire les pièces rouges pièces rouges ah, oui, Madame, la pièce rouge C'est une pièce rouge Oui après. C'est une pièce rouge du village. Ah du village Ah du village là, de ce village là. Oui, non il a pas les pièce rouge ah, de l'île. Hein. Ah, <rire> il me tient la bras comme ça. Tiens! Après, j'aurais fait faire des toits sur le 7 là. Viens! Il y en a combien alors? Un... un 8? Ah ouais? Mais il faut faire ah. tout le temps le 7 pour finir le jeu. Que le 7. Les pièces rouges du village. Okay, ouais, j'avais raison. J'ai juste salué le titre du niveau. Ouais, par contre, faut les trouver quoi. Bah, ils sont montrés, là, les amis. Ouais, bah, d'accord Et t'en faut voir trop. Hein. <rire> non, j'en ai vu plein moi. Maintenant, <tous> il cherche toutes nan touches. Ah, tu veux faire le chien Ça va plus. Il n'y en a pas par ici. Hein. Si, il y en Il y nan nan nan sont nan là. Non nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan ah oui, elle va tout en haut, c'est vrai, le soleil Ouh. va tout en haut. J'ai déjà l'étoile. Encore. Ouh. Yippie Ah ouais, pour la sous hein. <rire> ça Non. Il y une dernière. Non on y eu trois là Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout Monter Pourquoi il fait ça Bah parce que tu t'accroches au bas. Mais il faut que tu appuies sur A pour qu'il monte. Et reprends les trucs, tu pourras pas monter comme ça. Normalement, si t'as appuyé ah, sur A, normalement c'est bon. Enfin, je crois, ouais. Voilà, alors va, va sur, sur le aussi qu'en avant. Ouais. T'as vu Je connais les jeux. Une dernière là-bas. Ah ouais. Je crois que t'es pas obligé, mais bon. Ouais. Et encore une là. En fait, je les ai tous vus. <rire> Ça fait Mario Là il y, en a, il y en a deux Il y en a une Je ah l'avais celle-là Il y en a combien à tout Il y a 8 a... C'est marqué hein <rire> Il faire le saut de la mort Bah ils sont tous au dessus là les autres Il y a une là Ah ouais il y en a une là-bas Et une dans les airs là-bas À côté de nous là 5, 6, 7 et 8 en haut les, les, les, Je crois que c'est le soleil euh, moins compliqué que tout à fait en fait Moi je l'ai filmé en deux secondes la chaque fois je suis désolé Rapide, il y en a une, il faut aller là-bas. Ok, C'est du vent, ça te fait mal, attention. Ah oui, là, faut que tu te lâches dans les airs. Et euh, la dernière, elle est là -bas. Elle est où Là, dans les airs. là-bas Mais putain, elle me casse les couilles. Il faut que tu planes euh, et tu te ah, lâches faut au bon moment. Il faut sauter dans la ville alors Ouais. Ok. <rire> Maintenant, elle est là, sur la maison. Sur là cette tour-là. <rire> Juste ce que tu passes à rebondir. Oh une pièce bleue là. Mais on s'en fout là, pièce bleue. Mais tu pouvais monter, Mario, il allait ça, ça s'accrocher en vrai. Voilà, et derrière toi. Il y a une pièce bleue là-bas aussi. Ah Ah Oh Elle ben ben. Elle est juste au-dessus. Là, tu dois prendre cette corde. Attention, il y a des méchants pas bons. Ah euh... <rire> Bon si tu fais toucher Mario, il s'accroche du sol à la barrière. Mais... Ah ouais, c'est plus rouge là. Mmh. Et tu sautes par-dessus du dos. De... Et là. Voilà. Euh, ouais. Ah oui, de loin, les pianta sont plus animés, ça c'est bizarre. Quand en fait. t'es trop loin d'eux. Et là, tu prends sur le soleil. Et bon. Hey hey bon Prends-le avant de tomber. soleil, j'ai le soleil. soleil. Prends-le avant de tomber, putain. Non, mais avant c'est de... Ah lui, non, mais toi, je te connais, tu tombes à chaque fois. Alors, on prend sac. Euh, là, il nous reste plus que deux soleils à faire. Même pas trois. Trois soleils parce qu'on a eu un, un en avance. Ah, eh, ça, Ah ça a ça... dévoué, Ouais, on s'en branle. Alors, pour l'instant. Euh, bon, d'accord, ok, monte là-dessus, Mario. Oh, pince la C'est vrai, il part. Là, hop ah, Le retour de Flora Piranha Bon, on voilà. enfin, euh, Tu vois, quand même. je l'ai vu Je le sais, hein Ah oui, après c'est la grotte secrète <rire> c'est quoi que vous voulez faire <rire> Il, y a un truc mar... Il y a un truc marrant après, parfois <rire> Ah, c'est moi qui va faire Shadow Mario Ah oui, je vais le mettre J'aime bien faire des traînées avec ça Oh, oh. Oh. Non mais Mario. Non mais Mario. Mario Voilà. Mais arrête de faire des constants. Tu fais de faire De monter là. Oui. Et Mario il est pas très coopératif. Je vais voir il fait des trucs tourbellants en art. Voilà, c'est moi qui l'ai décidé là ça Il fait toujours des trucs tournus ben, de là, non alors ne bouge pas, Là, je l'ai volé. Mais il là il a... pas vraiment tué, là, Ah, il est là bon, Le fleur oh, Oui, c'est marrant, ça. Ouais, en fait, C'est là elle par rapport à l'autre. Dégage, tout Tu les cochons, ouais. Ça va bien ah oui, vol c'est bon. Ah vol c'est aussi. La balance des tornades aussi. Ouais, euh, euh, c'est un Pokémon en fait de BR. C'est vous lui hein, au fil du temps, c'est un Pokémon. Oui, bonjour. Ah oui. Allez, viens là, Ah oui. Ah oui, il y a pas même des cochons qui s'envolent avec n'importe quoi c'est quoi l'histoire des cochons non les cochons c'est juste pour les réveiller putain te faire voilà après ça ça tue beaucoup d'eau mais c'est pour éliminer toute la craft bah, Mais t'inquiète j'ai si eu autre truc Je jamais un cours d'eau et puis il y a de l'eau partout Hein. Ouais, mais... I use cette euh... Après, on fleur. Non mais non, pas bon. Non, jamais sur un... la toile. Il y a une page des.. Ah là On voit son nom dans le Ah si des... ah, il, des... ah, il y a des cochons ici. Attends, voilà. je viens jamais ici. Merde, je me suis trompé de bouton. Ah, et puis un son vol, c'est 11 gours 2 boutons bon, mmh. Sinon, c'est à tout Attends, allez Non Elle n'est pas retournée en arrière, si Non Elle n'est bah, pas assis par là, elle bah, n'est pas assis par là Elle est... Tu l'entends, tu l'entends Normalement, euh, Vincent, il ne m'a pas retournée là Il m'a craché dessus Là-dessus, tu vois, elle est retournée là -bas. Je sais pas, Mais hein. je la touche Non. non. Pas au fond, c'est là. C'est elle qui fait faire un dans l'autre hein Bah ouais, là, j'avais nettoyé ici. Ah Ah, une bouteille C'est Bah dire une bouteille de lait, en fait. Ah, c'est l'étude de nettoyer. Après, tu vas faire un truc très drôle. Ok, Mario, je t'ai jamais dit de sauter comme ça. Euh... Mario, c'est des petits comme un nain, mais il saute très ouais. haut. Oh, Au Je l'ai touché avec le splatch. J'ai fait ça, et ça l'a touché. Ah ouais. Voilà, elle crache direct. Bah oh Pourquoi elle a pas craché mmh. Là, Surtout pourquoi elle est pas devenu grosse en fait. Pourquoi enfin, elle est pas tombée déjà Je suis sûr qu'il lui reste une goutte d'eau à avoir dans sa bouche et à ah, la bah C'est plus qu'une goutte. Ah oui, c'est pas la même définition de goutte dans ce jeu. Mais là, il peut voler. Mais c'est une plante Ah oui, on la noue oh, Là, je l'ai retuée. Là, elle marche vraiment là. C'est une hibernale, le soleil. Ah si, une Ouais, est où Ouais, à peu près. À peu près. Ouais, tu vois. Ah, ouais, ouais. <rire> j'allais dire... Tu fais rien à la fin Ce que je t'ai dit, je l'ai fait au moins je sais pas combien de fois. ce C'est quoi, là 4 choses. C'est pour les pièces bleues, j'espère Mais non, les pièces bleues, c'est pour 100%. Oh j'arrêtais pas de lui dire que le caisses bleues c'est 10% dedans Et Euh le secret du lac Pouré Oh putain faut aller dans l'eau C'est pas l'air ça Non faut pas sauter dans l'eau si ce qu'il faut faire Tu rentres dans un trou je crois encore <rire> c'est le plus dur va en plus <rire> Il est beau, ça me réserve une surprise Je vais affronter ce Bowser Junior euh, Ce Shadow Mario là. Ce Bowser Junior Ah d'ailleurs c'est la première apparition de Bowser Junior Regarde de loin il est pas animé Dès que tu vas te rapprocher il sera animé regarde Ah De bon Donc, euh, Le pianto là-bas Il était pas ah, animé ouais. il restait bloqué tu vois Mais ça c'est bizarre quand même Pourquoi ils sont pas animés c'était trop loin c'est euh, la l'autre la côté, ouais, c'est l'autre côté. Mario Tu peux pas te passer en dessous hein. T'as un arme il faut pas abuser, t'es pas. Es pas un armousé hein. C'est quel peu, petit Mario T'as réussi <rire> à faire saut Ouais il est dur à faire. C'est hein. dur Mais hein. bah, sinon tu peux utiliser le fled. Après tu vois plus. Hein. C'est là où il te pique le rangien. Le... Oh alors bien. La porte elle est ouverte. Ça sert à rien de passer au-dessus, mais... Là, on voyait, vous voyez la différence entre moi et lui qui nous. Ah il s'est pris des trucs. C'est le lac de l'autre côté là-bas. Il faut pas aller dedans, je crois, parce que sinon tu verras. Oui. Mais de toute façon faut que tu sautes par au-dessus et atterrer sur un rondin. Je crois que.. La porte est ouverte. C'est nerveux quand tu dors saute dessus. Non, continue. Mon petit Mario, <rire> ce serait bien ce genre de tir. On... Donc, hein, je te laisse chacun de <rire> l'autre côté. Non, non, non, c'est pas marrant. 64. Ah. Et donc, le trou il est là-bas. Faut que tu sois sur un rond. Ah, ouais. <rire> bon, après, il y a peut-être un autre moyen d'y aller, mais c'est plus safe en fait. Enfin, plus simple. Ok, envoie Fleur dans vous. Ah même euh... Ah ouais... ouais, ouais, ouais. est ou le rondin Mais c'est un rondin, si tu vas dessus c'est normal qu'il se banque. Hein. Qu'il se banque. Il fait banque. Prends pas la turbo. Plutôt. Et là tu un toucher normal. Prends bon, pas ça. Elle bien. Sinon, après, tu me dis bien. Là, faut que tu sois sur le rouge. Tu vois, comme ça Non, non. Pas Encore 3 essais. Non, de toute façon, t'as game over. En fait. Ah, c'est la première mort en fait. De quoi C'est la première mort Ouais. Ah. T'as combien de vies ouais. Encore 4 chances. Et... Parce que tu joues à 0 vie. Ouais zéro vie, mais tu oh, okay, veux... <rire> ok, ça risque trop long Je mets des trois, des petits trois séquences, et il y a une vie juste en face de nous. Là, faut que tu sautes sur le room. Ah, mais je saute trop tôt à chaque fois, sans bleu Mario avait la tête dans le mur. Pourquoi il va que accroché C'est pas un jeu hein. C'est un jeu Nintendo oui. Non, zéro. C'est ta dernière vie. Il faut y aller. Moi j'ai j'aurais fait des sauts tourbillons. Non, des sauts tourbillons Des sauts tourbillons. Ah Ah Il a réussi le premier obstacle, bien joué Prends la vie. Et là faut faire un, un saut mural sur le mur là. Pour atterrir sur le bloc. Un saut mural Ouais. Ça. Bien ah, tourne! Oui, il tourne. C'est un hamster. C'est une roue d'hamster, regarde. -là. Enfin, c'est une roue carrée, mais. Marie-Valamster, bah, quand même. Non, Faudrait... qu Il fallait attendre qu'il s'approche. En fait, en mode, tu peux juste faire un remont du mur. Yeah. Attention, euh, <rire> le bloc est encore plus petit. Faut que tu passes là. Voilà il fait pareil, il tourne en rond. Ouais. Hein. Et ah ouais. c'est encore plus petit qu'avant. Hein. Il y a une vie ici. Tu meurs pas. Oh non, j'aurais pu... Ça va, les gens... Vous voyez pas, le... pas tout le gros chemin. Ils se retapent pas tout le chemin, attention là. Ouais, que il y a une vie là. Arrase la vie. La vie à la mort. Elle est vraiment la vie à la mort. Hein. Ah, J'en ai fait plein, moi, de coupures sur Mario Sunshine, sur le display. Hum. Putain, ouais. Ouais, J'ai déjà fini le jeu en vidéo. Attention, il va redescendre Ah euh, non, non c'est pas encore là, la coquure. <rire> ah, il fait quoi là C'est ça. Non, en gros, c'est euh, le rouge qui tourne et là, il faut aller sauter sur le rouge quand le bleu tourne en fait. Ouais. Là, tu peux sauter dessus. Ah, ouais, ça a l'air chaud là, non Ah ouais. <rire> ok. Ouais, c'est vraiment la fin. Là. Ouais, et là, je vais attendre qu'il retourne. Le retour. Allez Gros tour. France, mais... toi, toi on va pas oser faire ça yeah. Yeah. Ah, putain. Oh putain c'est des chaussures Bon je suis pas mort C'était dangereux de faire ça Là je tombe dans le vide Je rate le soleil je tombe dans le vide Bon normalement c'est bon. toi qui jouais là hein. Et quand je faisais ce soir, t'avais pas un peu peur que je te manguis. Je te faisais peur. Mais t'es sérieux, Mario Rentre dans le trou Il oui, y en a encore une Oui, il y en a encore une à faire. Une seule. Après, c'est les pièces rouges, mais on fera pas. a déjà fait les pièces rouges. Non c'est suis Mario en cavale. Oh, ouais, non, faut couvrir avec quelqu'un. Ah, non, faut le. Zigouillez. Hein Vas-y, go, y'a un bébé. C'est un gosse derrière. On va zégoïer un bébé. C'est pour ça que je dis, oh, le jeu il m'aime bien. Bah, tu vas voir qu'après ça sera moins Regarde, hein. c'est un peu bête. Il a peur de l'eau et là il était dans la rivière. Mais c'est pas le même monde. Là il y a un bug. Si tu te mets avec sa caméra comme ça, le jeu il sera à l'envers. Enfin, on verra la queue de scène de. Regarde, regarde le truc, il est à l'envers. Ah ouais. <rire> Parce que j'ai zoomé avant de prendre le soleil. Bon, euh, je refais une soleil. <rire> C'était ça. En, secondes, cool. en plus, le soleil, il met du tout un dessin. T'as vu, il était pas animé le 42 ouais. On s'est rapproché de lui, c'est bon Bah normal. normalement, il devait être animé, ouais, T'as vu là Ah ouais, je disais aussi, ouais, plus c'est la seule qui s'est pas capturée. Ah de base, on est venus là pour les vacances Bah oui, ça on est Ah c'est la suite de mars 64 en fait ça Ah oui, lui il revient à chaque fois. Enfin là, là. oui il faut tuer au moins trois fois Enfin deux fois... C'est comme l'autre sauf qu'il y a deux... Hein non ça... non, ça va donner un monde J'ai ma bête technique non il fait miaou c'est des choses c'est si sur de l'eau je peux me nettoyer mario mais ça touche pas mario pourquoi ça me nettoie alors Voilà, lui il fallait le tuer deux fois j'ai à la plage le Rico à bord. Oh, c'est la plage non Non. C'est le euh, port Rico. C'est un port. C'est pas où il y a une cage là méga boucle. Hein C'est pas où il y a une plage et qu'il faut... Ah bah si c'est là. Mega méga boucle. C'est galère hein, là. Méga plus père. Ah ouais là, Mario d'ici, les est catastrophique. En fait, en gros, tu vois le Mario bleu qu'on a affronté tout à l'heure Bah ben, en fait il va monter là-dessus. Ouais, c'est énorme, je me demande qui va le faire Je pense que bah, ce sera toujours moi En fait moi je vais faire le 1 Toi tu vas faire 2, moi le 3 Pour le 4, moi le 5 Et toi le 6 et moi le 7 Je pense ça va faire ça chez toi Tu vois avec un de Mario il Faudra remonter ici On va commencer le mot qui fait T'es obligé de passer par dessus Regarde, j'ai une technique on Encore bah, Tu vas tuer deux fois aussi. Même trois À la fin du jour, on en a encore encore. Hein vois, je suis aplatière à platir, ça sert à rien d'être Alors, je me suis gouré. Un... Écrase les bonnes. Bon, alors en fait, je veux juste écraser les trucs qui t'attaquent. Oui, le tirer, le nez, c'est tout. Là, ici, on la font deux fois et après, dans un autre monde, on va rafondre à Ouais, on la font trois fois dans le jeu, je crois. Du coup, le chat. Le chat, il va voir. Mario, je te demande pardon. Oh, le boss, on fait en deux secondes. attends. Là, non, elle pas monte, elle va revenir après. Ah, bah, c'est ça le cinquième! C'est lui, je crois, encore. Toi, tu lui refais des boss. Ah ouais, T'as vu, il ne manque plus ce geste. -là. Non, non. C'est unique, par contre, il ne manque encore. Ah, 9 soleils. 9 soleils, ça n'existe pas dans les rubis. Ah, bah, voilà, on a la plage. On l'a déjà débloqué. Ouais, ça... C'est la paire. Ah, Je l'ai télé, bitch. Ah ouais, c'est bien la paire. Je l'ai télé, bitch. Oh, quel Aïe, oui, il C'est <rire> la Le surf attitude. Oui Oh, faut faire une course sur un machin. Un calamar. Ouais. <rire> faut que tu rentres dans un trou encore. Tu peux pas rentrer là-dedans sans son. son. T'as pas vu de trou. Ah C'est la meilleure musique de Mario life. J'aimerais bien avoir un encore. Des calamars. Pourquoi ils se plaignent que les calamars ils polluent tout Pourquoi ils ont fait des plans de surf, des planches de surf Alors effigie. Voilà, aucun sens. Pourquoi ils détestent ça non, Il va et lui. Hein ah, en a tout. Pourquoi tu suis pas les poussières le mec il fonce directement dans le bateau, je suis. Je... Non, il va pas foncer dedans quand même, bah si. On se retrouve à l'intérieur du château. Quel château tu parles J'ai trop peur faut près de faut faire tomber le têteau du château. Rends dans le trou. Et te fais pas toucher par le mur. Et là, c'est une course. On va voir ça ce... tu vas bien t'amuser, je crois. Encore. Toi, tu fais toujours les soleils compliqués. Enfin, il est plus compliqué, je veux dire. C'est pas compliqué. Non. Surtout pas... Non ah, Faut pas toucher les murs. C'est pas un mur, c'est un pic. C'est pareil. C'est un mur. Ah, mais là, c'est pas grave. Tu, tu perds pas de vie, par contre. Si, tu perds du vie Juste là, il t'a parlé et... T'as pas vu perdre une vie, mais t'as perdu une vie. Et donc, chaque fois, tu vas prendre un carré d'art différent. C'est le jaune, là, le vert, après le rose. Mais on recommence Ah oui si tu t'appuies pas sur le joystick Eh ben Mario meurt pas même s'il touche un mur Si tu vas très lentement ouais, Tu perds un coffre oui. Ouais ouais T'entends se suicider et... et quand tu vois que t'as gagné là Le temps il s'arrête et ça fait pam pam pam pam pam pam pam Comme ça Non pas comme ça non, mais il y a une ligne d'arrivée. Oh, entendre le bruit de stylo. C'est bizarre le bruit là. <rire> Allez, Loro, oh, ça t'a dit que tu changes la chaque... <rire> Tu te dis, ah, oh, celui-là meilleur. Tu peux pas sauter sur le rebord, je crois. C'est ce que t'as essayé de faire. Mais tu peux pas. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Non. Mmh. J'arrivais pas ce soleil quand j'étais petit non oh mais non non non bon, a... oh, attends, hein hein bon, tu peux... non non Hein Bah de mon avis. non non non Attends. non non non non non non non non non non non non non non non non a non non non non Tu sais, j'ai soif, c'est sais, pour que j'ai rien dedans. les vidéos, c'est sérieux, mon petit. Oh là là là là, les verras sont trop. Ah, valides. Game mauvais. Mmh. C'est super plaisir. Hein Tu as des là ah Ouais, bah, Game est mauvais. Ah, bah, tiens. <rire> Allez, retournez à l'écran de titre. Ah non, faut re rentrer dedans. Voilà. Ah, 50 minutes. 50 minutes on a fait. <rire> ah oui parce que j'ai fait des coups. Ah tu peux sauter dessus Ouais par moi, ouais. Euh, d'accord, euh, ça va sauter dessus alors c'est plus... Non notre euh, truc, attends, ça... attends, t'es pas sûr d'avoir gagné, du coup euh, on sait pas le temps qu'il faut faire pour gagner. C'est 40 je crois. J'ai trop peur alors je saute dessus. Ah, mais, bah ouais d'accord c'est clair. Ouais mais ça te ralentit hein, quand tu sautes par contre. Je sais. Non mais. <rires> ouais d'accord, super, il est triche carrément. Non mais c'est tu as passé des virages super dangereux. J'ai fait moins de 40 donc ça hein <rires> non mais là, là, là... <rires> En fait tu savais. Non. Tu sais, tu sais. Je connais le jeu par cœur, je t'ai dit. Ah mais t'as sauté par dessus, mais tu savais que tu voilà. allais sauter par dessus. <rires> mais bah, tu tu l'as essayé toi J'ai peux aussi le sauter, tu m'as pas dit qu'on pouvait bah, pourquoi je suis foncé dans le mur alors Bah, parce que je savais pas qu'il fallait sauter. Bah, t'es pas obligé, mais c'est un raccourci. Bon, oh, bah, voilà, on va s'arrêter là pour le mode multi. Enfin, multi entre guillemets. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis. J'ai dit ciao.